Bata, bata, bata, If you listen carefully, you will hear. Yes. Yeah. Acharné, yeah. n'a rien lâché, yeah. rien lâché, rien, ni à se reproche. Au bout des I on mean, se à une rentrée qui nous amène loin des citadelles, à parcourir sans se laisser trahir, ni fuir ou partir, quitter l'absolu, finir nul, à la porte de ceux qui t'attendent au dernier virage. Il y a comme un naturel qui souffle dans l'air Si tu écoutes dans l'air, ouais, tu n'entends pas très très bien j'entends le dernier train qui siffle c'est la fin de l'histoire je the, and, but, no, it's just the, beginning. You the end the one, a but beginning tu crois que c'est la fin ben non mon frère c'est juste le commencement da da C'est une tête de l'obésité C'est une tête de l'obésité C'est une tête de l'obésité Au dernier virage où tu es prêt à contourner ton valeur, valeur En bonheur confondu yeah. Quand tu te laisses embarquer vers leur soi-disant paradis il rendez-vous à une fausse adresse, histoire d'embrouiller, ouais, dessert les fesses pour le plaisir de... Ah, de faire mal, aïe aïe aïe. Ça me fait si mal, si mal, si mal, si mal. Ça me fait beaucoup pleurer. Une petite rétro. C'est vite, vite, vite, vite, Such mystic.